Trackmania est un des jeux de course les plus joués sur ordinateur. C'est un jeu basé principalement sur un mode contre la montre, dont le but est de franchir la ligne d'arrivée avec le temps le plus court possible. C'est selon moi le meilleur jeu de course, et il propose bien plus que ça. Salut à tous, c'est Hydragos 63, et aujourd'hui, je vous présente la série de jeux Trackmania. Trackmania est une série de jeux développés par Nadeo, qui a aussi développé la série Virtual Skipper, un jeu de bateau à voile, et Shootmania Storm, un jeu de tir et de course d'obstacles. Ce jeu dispose de plusieurs modes course où vous devrez simplement finir des courses de difficulté croissante en faisant le temps le plus court possible entre le départ et l'arrivée, plateforme où vous devrez finir des courses en réapparaissant le moins de fois possible. Stunt, où vous devrez faire des figures en l'air qui vous rapporteront des points, comme des sauts périlleux, et Puzzle, où vous devrez construire vous-même votre chemin du départ à l'arrivée. Vous pourrez conduire dans différents environnements, contenant chacun un paysage, un véhicule et une physique différente, le tout en solo, mais aussi en multijoueur local, avec plusieurs ordinateurs, ou bien en mode Hot Seat, en tour par tour sur le même ordi, et bien sûr en ligne. Le jeu se veut axé sur la vitesse et le fun, renonçant par conséquent au réalisme traditionnellement présent dans les jeux de voiture. Par exemple, vous ne pourrez pas avoir de collision avec les autres joueurs, vous passerez tout simplement à travers eux, ainsi impossible de se gêner. Cela permet aussi d'afficher un fantôme roulant à vos côtés qui correspond au temps nécessaire pour décrocher une médaille ou bien à votre temps précédent. Une autre particularité de Trackmania est que par rapport à d'autres jeux de course, vous ne pourrez pas acheter de voiture ou améliorer ses performances. En effet, vous pourrez personnaliser votre véhicule en le peignant ou en téléchargeant des skins 3D, mais sur la ligne de départ, tout le monde va à la même vitesse. Les seules choses qui vous permettront de gagner une course seront vos compétences et la maîtrise de techniques comme le wall ou le Neo-Drift qui vous permettront de grappiller quelques centièmes de seconde. Une collision, même importante, contre un élément du décor ne sera pas non plus signe de retour au vestiaire, car votre véhicule est incassable. Le seul risque est de toucher un mur et de vous ralentir, vous n'aurez donc aucune crainte de crever un pneu ou de perdre un pare-choc. Trackmania propose un grand nombre de contrôles mais seulement 6 vous seront indispensables. Avancer, tourner à gauche et à droite, reculer et freiner, une seule touche les deux, et deux boutons qui vous permettront de recommencer la course depuis le début ou de recommencer depuis le dernier checkpoint que vous avez passé si vous êtes retourné par exemple. En effet, pour avoir la médaille d'or ou encore la médaille hauteur aussi appelée Trackmaster si vous avez battu le créateur de la carte, vous aurez besoin de recommencer du début à chaque accrochage et à chaque écart de trajectoire faisant perdre du temps. Cela rend le jeu assez répétitif, surtout que les courses font rarement plus d'une minute car vous allez devoir faire beaucoup d'essais avant de battre la médaille d'or. Mais bien sûr, tout cela est compensé par la victoire, souvent à quelques centièmes près. Une des particularités de Trackmania, présente depuis le premier opus sorti en 2003, est de pouvoir créer ses propres circuits. En effet, vous aurez accès à un éditeur très complet dans lequel vous aurez la possibilité de régler la météo, de changer la forme du terrain et bien sûr d'ajouter des tonnes de routes et d'objets allant des routes plates basiques jusqu'au looping en passant par les turbos, les tournants penchés, les objets de décoration tels que les cactus ou les aplains, et bien entendu les fameux checkpoints. Une autre particularité est que vous pourrez klaxonner mais aussi personnaliser votre klaxon parmi une liste de klaxons par défaut ou bien en ajoutant vos propres sons. Enfin, Trackmania dispose aussi dans chacun de ses jeux d'un classement appelé Ladder, permettant de connaître son niveau par rapport aux autres joueurs en fonction de son temps dans la campagne solo. Je vous rappelle que tous les jeux et sources citées sont accessibles dans la description de cette vidéo. Le premier des Trackmania est sorti en novembre 2003 sur PC. Développé par Nadeo et édité par Focus Home Interactive, il contient trois environnements le désert avec beaucoup de tournants et une voiture peu maniable dans un décor typique des grands déserts américains. La neige, avec un véhicule moins rapide mais plus maniable, dans un environnement constitué de montagnes d'Asie enneigées. Et le rallye, composé principalement de drift dans une campagne verdoyante. Ces trois environnements contiennent chacun, comme dans tous les trackmania suivants, une campagne solo constituée de 10 à 75 courses. Le deuxième de cette série est Trackmania Sunrise, sorti un an et demi après, qui propose trois autres environnements. Coast, avec un véhicule dont la maniabilité se rapproche d'autres jeux de course plus réalistes dans des routes étroites de Provence, où chaque dérapage peut vous faire perdre le contrôle. Bay, où vous prendrez en moins un 4x4 surboosté dans un décor de port d'extrême-orient. Et Iceland bien plus simple à manier pour les débutants avec un véhicule qui atteint les 1000 km/h sur des larges routes dans un cadre d'île paradisiaque. Trackmania Sunrise introduit un atelier de peinture qui permet de personnaliser ses véhicules en changeant leurs couleurs et en rajoutant des autocollants et du texte. D'ailleurs, une autre vidéo arrive très bientôt à ce sujet. Sunrise introduit aussi une monnaie virtuelle, les Coppers, que l'on pourra acquérir en gagnant des médailles en solo. Cette monnaie permet de débloquer d'autres courses inaccessibles autrement. Arrive aussi dans l'éditeur de courses le Media Tracker, permettant d'éditer les cinématiques au début, pendant et à la fin de la course et la vue du joueur par rapport au véhicule. Les ordinateurs ne cessant de s'améliorer, les graphismes du jeu aussi et Nadeo continue d'améliorer son moteur 3D. Trackmania Nation le prouve en ayant aussi la particularité d'être le premier Trackmania totalement gratuit. Il est sorti en janvier 2006, reçoit comme les précédents Trackmania une extension gratuite ici nommée Forever et sorti en 2008 qui améliore encore les graphismes. Ce Trackmania ne propose qu'un seul environnement, Stadium, qui devient rapidement un des environnements préférés des joueurs. Cet environnement vous propose de conduire une Formule 1 au milieu d'un stade dans lequel se déroulent des courses rapides et techniques parfois mêlées à des zones de terre. Cette fois vous n'aurez accès qu'au mode course mais avec beaucoup plus de pistes parfois techniques rappelant le mode plateforme. Cet opus introduit aussi un nouveau bloc, le bloc roue libre qui, comme son nom l'indique, coupe le moteur du véhicule lorsque l'on roule dessus jusqu'au prochain checkpoint. Vient moins d'un an après Trackmania United, version payante de Nation qui comprend les 6 environnements précédents plus stadium, mais avec les 4 modes ⁇ course, plateforme, stunt et puzzle. Chaque Mania United revoit aussi le système de coppers qui ne permettent plus de débloquer des courses mais d'acheter des cartes ou encore des voitures créées par d'autres joueurs via un navigateur nommé Mania League. United et Stadium introduisent aussi un éditeur de replay qui est similaire au Media Tracker mais qui permet de créer des cinématiques à partir de replays de courses que vous avez joué. Le système de ladder est aussi revu et vous pouvez gagner des points en fonction de votre classement lors de courses en ligne. Après cela, Nadeo décide de se lancer sur une version console de Trackmania, exclusivement disponible sur Nintendo DS. Cette version, sortie fin 2008 en Europe, propose trois environnements, stadium, désert et rally) et comme sur les versions PC, un éditeur de circuit et un multijoueur avec plusieurs DS ou en mode hot jusqu'à 8 sur la même console chacun son tour. Cette version dispose aussi d'une boutique qui permet de débloquer des courses, des voitures et des blocs pour l'éditeur, avec des covers obtenus à la fin des courses. Le jeu a été bien accueilli par la communauté, de par son moteur graphique très détaillé pour une DS, et aussi grâce à son nombre de courses encore une fois très important. Fin 2009, Nadeo annonce une nouvelle version de Trackmania, Trackmania 2. Juste après, Nadeo se fait racheter par Ubisoft. À cette date, Trackmania fédère chaque mois près de 700 000 joueurs pour un total de 10 millions d'inscrits. En fin 2010, une nouvelle version de Trackmania sort sur DS nommée Trackmania Turbo. Cette version est la suite de la précédente et propose de jouer sur Stadium, Coast et Island. Bay ne sortira jamais sur DS pour des raisons techniques. Cette version ajoute aussi un mode multijoueur via Wii. En même temps que Trackmania DS Turbo, une version pour Wii sort originalement nommée Trackmania Wii. Cette version propose de jouer sur Stadium, Island, Desert, Rally, Coast mais encore une fois Bay est exclu. Trackmania Wii dispose aussi de l'indémonable éditeur de piste et est complètement compatible avec les différents contrôles de la Wii, Wii Mode avec ou sans nunchuk ou encore manette classique. Le jeu propose les modes multijoueurs habituels, le hot seat, un mode en ligne mais aussi un nouveau mode écran partagé jusqu'à 4. Enfin, en 2011, le premier Trackmania 2 sort sous le nom de Canyon dans un lanceur nommé Maniaplanet qui regroupera les autres Trackmania 2 ainsi qu'un autre jeu, Shootmania. En effet, Trackmania 2 Canyon est le deuxième de la série, Nation, à ne comporter qu'un seul environnement, le Canyon, successeur du désert, avec le même paysage, une voiture différente et des blocs différents. Les Trackmania 2 profite d'un moteur graphique encore amélioré, gérant mieux les reflets et donnant des effets de tôle froissée et de vitres brisées sur les véhicules lors de collisions. Il y a plus d'options dans l'éditeur de véhicules et de circuits, ces derniers apportant surtout plus de blocs et des fonctionnalités expérimentales déjà présentes dans les Trackmania précédents à l'aide de logiciels tiers comme le mixtapping, permettant de mettre des blocs à travers d'autres. L'éditeur de niveau intègre aussi la possibilité de créer des scripts en un langage de programmation propre à Mania Planet, permettant de modifier le comportement du jeu. L'éditeur de replay aussi est amélioré, proposant entre autres plus d'effets. Les Trackmania 2 profitent aussi d'un nouveau système de monnaie virtuelle, nommé les Planets, remplaçant les Coppers. Cette monnaie sert uniquement dans un aspect communautaire. Elle permet d'acheter des voitures ou des cartes réalisées par d'autres joueurs mais aussi d'héberger des serveurs publics. Cette monnaie sert aussi à déterminer le niveau ladder solo et en ligne car elle s'acquiert en gagnant des médailles en solo mais aussi en gagnant des parties en ligne ou en se connectant régulièrement. Le Trackmania 2 suivant, Stadium, sort en 2013. Il garde le nom de l'environnement paru pour la première fois dans Trackmania Nation et n'a pratiquement pas de modification au niveau du gameplay. Il reste le même stadium avec bien sûr les rajouts de Trackmania 2. Ensuite vient Trackmania 2 Valley, successeur de l'environnement Rally. Comme pour Canyon, cette version modifie seulement le véhicule et les blocs, mais la physique reste très peu changée. Cette version sort en 2013. Vient alors Trackmania Turbo. Il sort en 2016 et n'a rien à voir avec Trackmania Turbo version DS. Cette fois, en plus de la version PC, Trackmania Turbo sort aussi sur PlayStation 4 et Xbox One. Il y a 4 environnements, Stadium, Canyon, Valley et le nouveau Lagoon où vous conduirez un véhicule nerveux rappelant le 4x4 de Bay, à nouveau sur une île paradisiaque entourée de gratte-ciel et de palmiers. Cet environnement a la particularité d'avoir des routes aimantées attirant la voiture vers elle permettant de créer des circuits où vous conduirez la tête en bas. Ce Trackmania met beaucoup plus en avant le côté arcade au lieu du côté compétitif. Le multijoueur en ligne est moins mis en avant, mais un mode écran partagé fait son apparition sur console et PC permettant de jouer jusqu'à 4 joueurs sur le même appareil. Les véhicules ont tous leur apparence changée, ils ressemblent à des buggies et il n'est plus possible de peindre vraiment sa voiture. Maintenant on ajoute des autocollants où on change la couleur que l'on débloque en gagnant des médailles, plus question de monnaie virtuelle ici. L'éditeur de circuit a été aussi revu et propose maintenant un mode de génération aléatoire. Le jeu va créer une course aléatoirement, comprenant route, terrain, décor, et en quelques secondes vous aurez une piste parfaitement jouable. Le jeu propose aussi des graphismes surprenants et une fluidité à toute épreuve, mais malheureusement il n'est pas très bien accueilli par les joueurs étant défini comme trop arcade. Mais ça se défend, le jeu étant plus prévu pour les consoles que pour les PC. Le jeu supprime aussi le klaxon au grand désarroi des joueurs car klaxonner pour communiquer est une des particularités de Trackmania. La série des Trackmania 2 continue avec Trackmania 2 Lagoon, le Trackmania sorti le plus récent en 2017. Comme le nom l'indique, c'est cette fois dans l'environnement Lagoon que vous conduirez, toujours sur des routes aimantées perdues dans des îles, mais cette fois au volant d'un SUV moderne, qui rappelle encore une fois le 4x4 de Bay. Un autre des aspects communautaires de Trackmania, qui se développe avec l'arrivée de Trackmania Nation et United, est la possibilité, grâce à des logiciels comme Trackmania Unlimited, de créer des circuits avec des blocs personnalisés et parfois de modifier la taille de la zone de construction. Et avec Trackmania 2, les blocs personnalisés font leur apparition officiellement, c'est à dire que vous pourrez créer des blocs dans des logiciels externes ou, depuis peu, directement dans Trackmania et les mettre sur vos circuits. Ça donne un résultat très sympathique, par exemple sur ces circuits de Formule 1 avec des bâtiments et des paysages en relief. Encore mieux, Trackmania vous permet de créer vous-même un jeu complet dans Mania Planet basé sur un ou plusieurs des 4 Trackmania 2, et ainsi créer une campagne tout entière. On retrouve par exemple le fameux Trackmania United qui vous demandera d'avoir acheté Trackmania Canyon, Stadium et Valley pour y accéder, qui permet de jouer sur les 7 environnements de Trackmania United avec les mêmes décors et la même physique. Aussi, le superbe Trackmania Stadium F1, qui peut lui être téléchargé gratuitement si vous avez acheté Stadium seulement, vous permet de retrouver une campagne de 17 circuits de Formule 1 réel. Les circuits ont été créés avec d'autres logiciels et toute la décoration est faite directement en Trackmania et clairement, on se croirait sur un autre jeu. Trackmania est un jeu peu présent sur la scène compétitive d'e-sport, excepté quelques compétitions organisées par l'Electronic Sports World Cup lors de la sortie de Trackmania Nation. Mais le jeu voit grandir une autre compétition, la ZRT Trackmania Cup. Cette compétition internationale organisée par Zerator, un célèbre streamer français sur Twitch, a atteint des records d'audience avec plus de 55 000 spectateurs en direct lors de la 5 e compétition, déroulée en juillet 2017, et remportée pour la troisième fois par le joueur Carl Junior, alors que la 2 e compétition, en 2015, n'attire que 12 000 spectateurs. Cette compétition se déroule uniquement sur Trackmania 2 Stadium, et sa particularité est que tous les circuits sont créés par Zerator lui-même, ce qui résulte en des courses assez originales avec souvent beaucoup de mix mapping. La compétition se déroule en une phase déliminatoire, puis en 4 quarts de finale avec 4 joueurs, en 2 demi-finales et enfin en une finale aussi avec 4 joueurs. Pour finir, Trackmania est un super jeu de course basé énormément sur la communauté. Si vous ne savez pas quoi faire avec des amis, essayez Takmana Nation en mode hot-sit ou alors en local si vous avez plusieurs ordinateurs. Vous verrez, ça part facilement rigolade, et même après avoir joué pendant longtemps, on est parfois surpris par le niveau d'amis qui n'ont jamais joué, croyez-moi. Dans tous les cas, je vous conseille grandement de tester ces jeux, au moins Trackmania Nation, qui est le seul gratuit, mais franchement, les Trackmania 2 valent largement leur prix comparé au temps qu'on peut passer dessus. Tous sont disponibles sur Steam à partir de Sunrise, et les Trackmania 2 ont même une démo gratuite pendant quelques jours. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, un peu plus longue que d'habitude, même si je l'ai sorti plus tard que prévu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu, ça me soutient énormément et surtout, le plus important, partagez. Surtout, dites-moi ce que vous avez aimé, si vous avez trouvé cette vidéo trop longue ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à voter en cliquant sur le bouton I juste en haut à droite et aussi à commenter, je m'engage à répondre à tous les commentaires. C'était l'HydroSense 3, merci d'avoir regardé et que vous soyez à bord d'une Formule 1, d'une voiture de rallye ou devant votre ordi, je vous souhaite une bonne fin de journée.